Good morning, allez-y bien, et aujourd'hui, le l'anichmat, avec les morts de chai de vora bat et charlie shalom bat jermaine Sarah. Si vous souhaitez, vous aussi, déjeuner une prochaine éducation, Mishnah contacte à 5 minutes Éternel, Nous étudions en certé, pour le mot de l'équipe de gémelle, Mishnahé, à mes ma'énées ba-ich, et nissait les achers ve-gercha, ou me-anabo, les achers ve ou me-anabo, on a une dernière Mishnah qui va conclure un petit peu le principe de la Mishnah, de, de, des deux Mishnahs précédentes en fait. Je rappelle de nouveau le nouveau principe, Bézard HaShem, trois jours de suite, c'est sûr que ça va rentrer dans la tête de tout le monde, Bézard HaShem, même de moi. Il y a comme ça. On se marie avec, on parle toujours des Kidushèk Tana, suis marié avec une petite fille qui n'avait pas de père. Rami Monsore des cette petite, fa... petite fille-là, elle a la singularité de pouvoir se libérer de moi de deux manières, à part le cas où le mari meurt bien sûr. Soit le mari lui donne un guette, soit elle, elle le refuse. Lorsqu'elle refuse les elle déracine les les mafreya, rétroactivement. Ça c'est lorsqu'elle refuse. Et si je lui donne un guette, c'est pas rétroactivement, c'est depuis le jour où je le divorce. Selon ce principe, on avait déjà à vous rappeler mon histoire avec la fille que, à 6 ans, je me marie avec elle. À 8 ans, elle fait le. Je lui donne un guette. À 9 ans, je me remarie avec elle. À 10 ans, elle décide de refuser les et Il Et s'avérer qu'on apprenait que tout ce qu'on a vécu ensemble, elle déracine tout et Elle n'a jamais été mariée avec moi. Maintenant, on va s'adresser à une femme, à une petite fille. Cette fois-ci, elle s'est mariée avec plein de maris. Quand elle était petite. Elle a commencé avec un premier. Elle commence avec un premier. Elle reste un an avec lui. Elle en a marre de lui. Elle fait le million. Elle s'est marie avec un deuxième. Après un an, c'est lui qui en a marre d'elle, tu lui donne un guet. Après, elle va se remarier avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, tu vas lui faire le million. Et après, elle va sortir de lui avec le mium. Et après, ainsi de suite. La Michelle va m'enseigner, c'est très simple. Est-ce que maintenant, et après, au bout du compte, elle décide de se remarier avec un de ses ex Est-ce qu'elle peut se marier Et la réponse, ce sera très simple. Celui qui t'a divorcé avec un guet, tu pourras plus le voir parce que tu es marié avec quelqu'un d'autre. Mais celui qui que tu es sorti chez lui avec le million, tu pourras aller euh, le voir parce que tu t'es marié. Parce que tu n'as jamais été marié avec lui, parce que quand tu fais le miouun, tu déracines tout rétroactivement. On fait tout ça dans les mots tout de suite, regardez. La petite fille qui refuse un mari, et après, donc elle fait le miouun, et après, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, et l'autre, le Gersha, il la divorce. Et après, le elle va se marier encore avec quelqu'un d'autre. C'était Roben Shimon-Lévi maintenant. Léa Kher, elle va voir le mais elle en a marre de lui, Omeyana et elle le refuse. Après Léa Kher, elle va voir maintenant Yehuda, et lui, c'est Yehuda qui en a marre d'elle, qui la divorce. C'est la une petite peste, la petite là, des fois c'est lui, des fois c'est... En tout cas, Léa Kher, elle va se marier après avec, on a dit Oven, de Yehuda, après c'est qui Allez, Dan, ou Naftali, comme vous préférez, Dan, et Issachar, Zouloun, enfin on, a, on, a, on, a, on en a 12 en stock. D'accord Donc, les Acher, Mais Anabo elle est marier avec encore un autre, on en était à Dan, et mais elle a refusé. Alors, la M.M. me dit, c'est très simple, écoute, « Kol asura la tout mari de qui elle l'a quitté en recevant un guet, elle ne pourra plus jamais se repartir le voir. » Parce que pour le moment, avec ce mari-là, elle est sortie avec un guet. C'est vrai que quand on fait le M.I.O.N., on déracine tout rétroactivement, mais on déracine tout rétroactivement par rapport à ce mari, pas par rapport à un autre mari. Ok que par rapport à ce mari et pas par rapport à un autre mari. De ce fait, Réouven, elle a divorcé avec le guet, après elle a fait le mieux avec Shimon, ça n'a pas déraciné les Kibushine de Réouven. Donc si elle est partie se marier ensuite avec Lévi, et que Lévi l'a divorcé avec un guet, elle ne pourra plus partir voir Réouven. C'est simple, non D'accord Et bien Mewen, si elle s'est sortie avec Myun, et bien en bout de à là, elle pourra toujours pouvoir se voir, parce que le mariage qu'elle a eu ensuite, c'est un mariage qui n'avait aucune valeur, puisque quand elle s'est mariée et qu'après elle a refusé, elle a déraciné le mariage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne d'Aslacha, comme tout cela.